Voici ce que vous recevez quand vous commandez un 50 g de cèdre boréal qui s'appelle aussi Touya Occidentalis, White Cedar. Donc, c'est des branches, le bout des branches de cèdre, ça vous permettre. en fait, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, ça fait beaucoup 50 g et ça vous permet d'aromatiser n'importe quelle boisson fermentée et toutes sortes d'autres plats. Bonne fermentation!